tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le premier live coaching mythique de l'année. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Elodie Cavalier. Je suis coach en amour et fondatrice de Just Better Me. Et j'accompagne les hommes et les femmes à révéler tout leur potentiel masculin et féminin. Et surtout à transformer leur vie amoureuse depuis les tout premiers échanges sur appli jusqu'à la rencontre. Et au-delà, à transformer et à construire une belle relation épanouissante. Alors aujourd'hui, on va faire un pas de plus. Un pas de plus pour vous aider à réussir à avancer sur votre chemin de l'amour et on va traiter d'un sujet avec un nouvel éclairage qui est le sujet du timing. Et on va l'aborder de la manière suivante avec un, un thème qui a déjà fait beaucoup parler d'entre vous euh, sur, euh, sur les chats et, et sur les questions. Et si rencontrer l'amour était une question de timing Alors on entend souvent, tout est question de timing, c'est le bon timing, c'est pas le bon timing. On va essayer de, de mettre tout ça au clair, d'essayer d'effacer les idées reçues et puis surtout d'aller un petit peu plus en profondeur et de vous donner les clés pour qu'enfin vous, vous soyez dans un timing propice pour rencontrer l'amour. Alors aujourd'hui, on va aborder trois grands angles sur ce thème. On va d'abord comprendre ce qu'est un bon timing dans la rencontre amoureuse. On va vous expliquer quelles sont les bonnes conditions justement de timing pour rencontrer l'amour. Et puis après, on verra qu'il s'agit aussi et surtout de savoir saisir et créer les opportunités propices à rencontrer l'amour. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, je le répète, et pour les autres, c'est peut-être nouveau, euh, l'idée de ce live, c'est vraiment que ça soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à commenter, à poser les questions euh, dans le chat. Et puis aussi, il y a deux autres outils que je vais vous proposer d'utiliser. Le sondage, à chaque chapitre, je vous proposerai un sondage histoire qu'on puisse interagir et que je sache un petit peu mieux où vous en êtes. Et donc ça, c'est le plus que vous voyez en haut de votre, de votre écran. Et puis le petit cœur, euh, qui est un cœur de like, euh, qui est en bas, que je vous propose effectivement d'activer, de cliquer à chaque fois que vous serez d'accord, à chaque fois que vous reconnaîtrez dans les situations que, que je vous propose ou simplement quand vous souhaitez interagir avec moi. Je vous propose qu'on fasse un test tout de suite en cliquant sur le cœur pour voir si on reçoit bien tout ça. Et si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre avec le premier chapitre. Finalement, c'est quoi le bon timing pour rencontrer l'amour Est-ce que dans l'amour, dans la rencontre amoureuse, c'est une question de timing Est-ce que le timing a quelque chose à voir Et si oui Finalement, qu'est-ce qu'on met derrière Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le bon ou le mauvais timing dans la rencontre amoureuse. Et finalement, souvent, ces idées reçues nous font prendre fausse route. On va essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Et on va commencer avec un premier sondage, histoire qu'on fasse connaissance et que je sache un peu mieux où vous en êtes. Et la question est, appuyez sur le plus, « Pensez-vous être déjà passé à côté de l'amour pour une question de timing ?» Je vous laisse y répondre. Dès que j'ai les résultats, je, je vous ferai part de, de mon retour. Et on va commencer effectivement avec un sujet de base. Avec euh, Finalement, on va, on va poser un petit peu les bases sur la question du timing. L'idée, c'est est-ce qu'on peut parler de timing dans la rencontre amoureuse J'ai vu certaines réactions euh, déjà quand on a proposé le thème de ce live coaching qui était « mais en amour on ne peut pas parler timing » ou d'autres personnes qui étaient à fond sur l'idée du, du timing et qui, et qui même euh, avaient des, des réactions ou des, des questionnements presque philosophiques euh, sur « faut-il croire en son destin »« faut-il laisser faire le destin ?» donc qui associait beaucoup l'idée du, du timing à l'idée du destin. Alors, ma réponse, elle va être très claire et c'est évidemment, vous vous en doutez, <rire> oui. Euh, sinon, vous n'aurez pas proposé ce, ce live coaching. La rencontre amoureuse et ce qui s'ensuit, d'ailleurs, et la construction de la relation euh, derrière, c'est effectivement une question de timing. Mais je vais vous expliquer ce que moi je mets derrière timing et c'est pas forcément la même chose que, que vous. Donc, quand je dis oui, c'est une question de timing, euh, en aucun cas je suis en train d'impliquer que justement, il n'y aurait pas d'implication, de proactivité, d'investissement dans la création de votre relation amoureuse. C'est-à-dire que mon propos n'est pas du tout de vous dire, c'est une question de timing, on s'en remet au destin et puis euh, le destin fera son œuvre. C'est pas du tout ça. Ça, c'est une idée reçue que je trouve assez dangereuse euh, pour, votre, euh, pour, les, pour la rencontre et pour votre vie amoureuse parce que ça, ça laisserait penser que euh, finalement, on n'a rien besoin de faire, on n'a pas besoin de s'engager, on n'a pas besoin d'être actif dans la rencontre amoureuse euh, pour que les choses avancent dans le bon sens et pour qu'on puisse rencontrer l'amour. Et avec ça, je ne suis pas du tout euh, d'accord. Quand je, je parle de ne rien faire, euh, justement, ça, ça voudrait dire qu'il n'y a pas besoin de faire de démarche. Alors, de quelle démarche je parle Je parle de, par exemple, prendre soin de son profil, c'est évidemment nécessaire de prendre soin de son profil. Et je vous renvoie vers, vers le replay d'un précédent live coaching où on, vraiment je vous, je vous conseillais pour bien bien constituer votre, votre profil. Faire des démarches, c'est écrire, c'est répondre quand on nous, quand on nous écrit, etc., etc. Donc bien entendu, pour aller vers la réussite et pour aller vers la belle rencontre amoureuse, faire ce genre de démarche est indispensable. Euh, aussi bien que faire du travail sur soi et c'est un petit peu ce qu'on va commencer à faire ensemble ce soir pour être prêt à s'ouvrir et, euh, et à rencontrer et à rencontrer l'amour. Donc la question du timing c'est pas une question de on laisse faire le destin, on fait rien, on reste chez soi, cloîtré, on répond à personne, évidemment c'est pas ça. Quand je dis que la rencontre amoureuse dépend d'une question de timing, j'entends en fait qu'il y a un préambule, euh, il y a des conditions à réunir pour qu'on soit vraiment dans une posture. Euh, d'ouverture, de champ des possibles par rapport à la rencontre amoureuse. Et pour moi, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience effectivement, d'avoir conscience que le timing, être prêt à rencontrer l'amour est un facteur évidemment qui va énormément favoriser la belle rencontre ou les belles rencontres. Donc dans ce cadre-là, le bon timing, ça veut dire quoi, finalement Ça veut dire, est-ce que je suis prêt ou prête à rencontrer l'amour Est-ce que je suis prêt ou prête à réellement m'ouvrir à l'amour Et si ce n'est pas le cas, il va se passer potentiellement plusieurs choses. Soit on va être dans une énergie, dans une posture qui va faire qu'il n'y aura pas de rencontre, soit qui fera que les rencontres ne se passent pas forcément bien, ou en tout cas, ce pas les rencontres amoureuses que l'on souhaite. Mais le préambule, il vient souvent de nous, en fait. Il vient du fait qu'on n'est pas prêt, même si on en a envie, on n'est pas forcément prêt, au fond, à s'ouvrir, à faire confiance, à euh, être dans l'exploration euh, de l'autre, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous preniez conscience qu'en général, c'est pas un hasard quand les choses se passent pas dans le sens où on voudrait, c'est qu'il y a souvent des choses qui bloquent et des choses qui bloquent à l'intérieur de nous et je suis là pour vous aider effectivement à les débloquer. Et la première étape, vraiment vers ce déblocage, c'est de prendre conscience de, de tout ça. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, et je crois que c'est presque ce qui est le plus important, c'est que être dans le bon timing, c'est avant tout une question d'état d'esprit. D'état d'esprit pour la rencontre. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire... Un état d'esprit d'ouverture, ça je l'ai euh, je l'ai déjà dit. Un état d'esprit effectivement où euh, on va être dans cette proactivité, on va être dans cette au-delà de l'envie, on va être dans une démarche qui est sincère, authentique, engageante, engagée. Et c'est ça qui va faire qu'on va on va réunir effectivement les, les conditions pour aller vers, vers ce bon timing dont je dont je vous parlais. Donc tout ce que je vais aborder maintenant, je veux vraiment que vous, vous réfléchissiez pour vous-même, là qu'on se fasse presque un, un coaching euh, en live, que vous fassiez votre propre bilan. Où est-ce que j'en suis finalement par rapport à ma préparation pour rencontrer l'amour Est-ce que je suis dans le bon état d'esprit ce soir Et du coup, bien comprendre que le bon timing, c'est avant tout cette question de l'ouverture. Par exemple, si vous faites euh, des démarches, si potentiellement, vous explorez des profils, voire même si vous likez, si vous écrivez, voire même si vous rencontrez mais que l'état d'esprit derrière celui-ci, malgré les apparences, malgré des démarches que vous pouvez faire, euh, c'est un état d'esprit peut-être de méfiance, voire de défiance, euh, de fermeture, de repli, euh, voire même de ce que j'appelle un petit peu le, le, le hérisson, c'est-à-dire parfois d'agressivité, où on sort les, les pics à chaque fois que la personne interagit avec nous. Est-ce que pour autant, donc malgré ces démarches, on est réellement dans un état d'esprit propice Essayez de, de vous poser la question de où vous en êtes par rapport à ça. Parce qu'il y a une question d'envie et puis après, il y a une question de je suis prêt ou pas et je suis dans une posture qui n'est pas forcément euh, la bonne. Le point de départ, il faut bien comprendre que le point de départ, ce n'est pas ce que vous faites. C'est où vous en êtes. Et en particulier, où vous en êtes par rapport à vos peurs. Et là, on va aborder un sujet que je vois revenir très, très, très, très souvent. Parce que finalement, le bon timing, c'est une question de où j'en suis par rapport à mes peurs liées à la rencontre amoureuse est-ce que mes peurs, et vous les connaissez, hein, et peut-être que vous-même vous les ressentez, mes peurs de souffrir, euh, ma peur d'être rejetée, ma peur euh, d'être abandonnée, ça c'est vraiment les grandes peurs euh, fondamentales, mais aussi des peurs plus pragmatiques peut-être que vous ressentez, c'est-à-dire peur de ne pas faire de rencontre, peur qu'on ne réponde pas à nos messages, etc. etc. Est-ce que vos peurs prennent le dessus C'est-à-dire, est-ce que quand vous êtes dans la démarche de rencontre, vous êtes animé par vos peurs. Est-ce que ce que vous dites, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas est véhiculé par la peur ou par un élan peut-être plus spontané vis-à-vis euh, -vis de l'autre Et ça c'est important de se rendre compte de ça, parce que la question du timing, c'est pas forcément de ne pas avoir peur, on a tous des peurs. Ça c'est ok, on ne peut pas attendre de plus d'avoir peur pour, euh, pour euh, être dans la démarche de rencontre amoureuse. En revanche, c'est est-ce que ce sont mes peurs qui guident ma démarche ou est-ce que c'est mon élan et mon envie qui guide ma démarche Ça, c'est très intéressant et très important. Et je vous encourage vraiment là, maintenant, presque en direct euh, ou, ou plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à vous poser la question maintenant en direct. de est Où est-ce que j'en suis Est-ce que quand je contacte, quand j'interagis, quand, quand je rencontre, je suis guidée par la peur ou par autre chose euh, Du coup, la question que vous allez vous poser, c'est « OK » mais comment je fais pour me sortir de tout ça finalement je, je vois bien que je suis dans quelque chose peut-être qui bloque et qui ne rend pas les, les, les belles rencontres très, très, très propices, mais ok, je ne sais pas comment faire. Et là, je vais essayer de vous donner quelques étapes que vous allez pouvoir franchir les unes après les autres pour justement avancer sur votre chemin de l'amour. Mais avant cela, on me dit qu'il y a les résultats du sondage. Alors la question était, pensez-vous être déjà passé à côté de l'amour pour une raison de timing 90% de oui alors, Ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce que vous, vous mettiez derrière timing, si on avait la même définition ou si vous étiez plutôt dans quelque chose d'ordre un peu plus lié au, lié au destin. Mais vous voyez, je pense que vous avez tous conscience, et c'est sans doute la raison de votre présence ce soir pendant ce live coaching, de l'impact et de l'importance du timing dans la rencontre amoureuse. Alors justement, comment on fait pour se sortir d'un mauvais timing lié à l'état d'esprit ou à la posture qui n'est pas forcément dans cette ouverture à la rencontre et à l'amour la première étape, et vous m'entendrez souvent le dire, parce qu'elle est primordiale pour la suite, c'est l'étape de la prise de conscience. La prise de conscience, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui bloquent, qu'il y a des peurs qui bloquent, euh, et avec les peurs, leur lot de croyances. Et j'en ai vu beaucoup déjà dans, dans les commentaires ou les questions que vous avez pu poster euh, déjà en amont de, de ce live. Euh, toutes ces choses font que vous n'êtes pas dans le bon timing intérieur. Et du coup, vous ne vous permettent pas d'avancer sereinement dans la rencontre amoureuse. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience que tout ne réside pas dans les démarches que l'on fait, mais que si à l'intérieur, on n'est pas tout à fait en place, ou on n'est pas en place du tout, les démarches risquent d'être orientées dans un sens qui ne va pas être le bon. Donc, première étape, la prise de conscience. Deuxième étape, très très très importante et, et, et, et si ça vous intéresse peut-être qu'on fera même un live plus grand là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire c'est laisser son passé là où il est il y a un seul endroit où devrait être notre passé dans le passé euh, ça implique deux choses ça ça implique premièrement de ne pas projeter nos expériences passées sur le présent et sur le futur c'est ce que j'appelle avancer en regardant le rétroviseur parce que Avancer en regardant le rétroviseur, ça mène à une seule chose, justement, faire exactement ce qui nous fait le plus peur, c'est-à-dire reproduire les schémas précédents. Euh, L'idée, c'est que si vous êtes en train de regarder le passé en projetant, en imaginant que ce qui va forcément se passer maintenant avec telle ou telle personne, ça va être la même chose qu'avec les ex ou avec les précédentes rencontres, on va avoir tendance, inconsciemment, à agir de la même manière, à agir en méfiance, justement, à se fermer, à avoir tel type de comportement qui vont amener, justement, euh, certains comportements et le fait que les rencontres ne vont pas forcément très bien se passer. On va être très parasité, en fait, par euh, cette projection du passé sur, euh, sur le présent. La deuxième chose, et d'ailleurs, je vais vous donner du coup un petit tip euh, immédiatement par rapport à ça. La prochaine fois que vous vous surprenez à avoir la, la pensée de « ah oui, mais de toute façon, euh, euh, je suis en train de parler à cet homme ou à cette femme, euh, euh, mais euh, sans doute que la personne, elle vaut autre chose, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas sérieuse, etc. » Enfin bref, plein de choses que peut-être vous, potentiellement vous avez vécu euh, dans le passé. La prochaine fois, posez-vous la question de « est-ce que je suis réellement en train de parler de cet homme ou de cette femme, de cette relation de cette interaction que nous avons ?» ou « est-ce que je suis simplement en train de parler d'une histoire ou de plusieurs histoires avant ?» Rien qu'en vous posant cette question, vous allez réajuster euh, votre angle d'approche euh, vers quelque chose de beaucoup plus juste. La deuxième chose que je voulais vous mentionner par rapport au passé et qui peut faire qu'on est dans un bon ou un mauvais timing par rapport à la rencontre amoureuse, c'est l'histoire du deuil amoureux. Où est-ce que vous en êtes Posez-vous la question là. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos relations précédentes D'ailleurs, n'hésitez pas à commander, n'hésitez pas à mettre des likes si vous vous reconnaissez et qu'aujourd'hui, vous, vous sentez que vous n'êtes pas forcément tout à, fait, tout à fait en place par rapport à ça. Euh, est-ce que vous êtes encore occupé, préoccupé par un ou une ex Est-ce que vous avez tendance à comparer les nouvelles rencontres à, à votre euh, ou, ou vos ex. L'idée de faire le deuil, c'est tout sauf ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est-à-dire euh, oublie, euh, mets de côté, etc. Non, moi, moi je crois que ce n'est pas une bonne idée de mettre la poussière sur le tapis. Je crois au contraire que c'est la bonne idée de vraiment se poser sur la question et de vraiment comprendre que si une histoire est terminée, c'est pour une bonne raison, y compris de votre côté, même si vous n'avez pas choisi euh, d'arrêter cette histoire. Et de comprendre qu'en amour, il n'y a pas de « si ». Ça veut dire qu'il y a la réalité du moment, mais il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas ah, mais si on avait fait ci, si, si j'avais pas été comme ça, si lui avait pas été comme ça, etc., etc. Ça n'existe pas. Une rencontre ou une relation, elle se termine par rapport à une réalité. Et en, en travaillant vraiment le sujet, du, plutôt qu'en essayant d'oublier justement et de mettre le sujet de côté, euh, vous allez pouvoir faire un chemin qui va vous permettre de pouvoir vous libérer et vous amener à un meilleur timing pour la prochaine rencontre. La troisième étape pour créer euh, un bon timing c'est l'exploration. Une fois qu'on a fait ces étapes précédentes, on va être dans une démarche d'explorer avec curiosité et sans attente. Et, et tous ces mots-là sont importants. Mettez-moi des, des cœurs, déjà, si vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit euh, jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, cette étape-là, on va rencontrer, être dans une démarche ouverte de rencontre sans se mettre la pression sans se mettre la pression de rencontrer à tout prix ou sans se mettre la pression de rencontrer à tout prix la bonne personne au premier date, etc. Vous imaginez la pression que vous faites peser sur les épaules et même peser à l'autre parce qu'énergétiquement, ça se, ça se ressent. Au contraire, le bon timing, c'est d'être ouvert à explorer, à ressentir à vivre des expériences, à vivre des rencontres, des dates, etc. C'est ça, être dans le bon timing. C'est pas être en pression sur le fait qu'il faut que ça marche absolument avec le, avec le tout venant. Pour être ouvert à la rencontre, il faut être ouvert aux rencontres. C'est ça, être dans le bon timing. Vraiment, je, je, vraiment vous ne vous trompiez pas euh, quand vous mettez trop d'intentions sur le fait qu'il faut que ça soit la bonne personne, etc. Vous êtes dans une énergie, dans une attente véhiculée sans doute par des peurs, qui vous éloigne du bon timing justement pour, pour la rencontre. Donc finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de se dire que le bon timing, c'est le moment où j'aborde les rencontres amoureuses en étant connecté, ok, à mon envie profonde de, de, faire une, une, une, de rencontrer l'amour, mais sans que ça devienne un poids, sans que ça devienne une pression, et, mais plutôt en étant dans l'intérêt, dans la curiosité de l'autre euh, ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'a plus peur. Hein, je vous le répète, n'attendons hein, pas de ne plus avoir peur. Sinon, hein, si on n'attend plus avoir peur, on ne fait jamais rien. Mais l'idée, c'est vraiment que petit à petit, vous ne soyez pas guidé dans cette peur, mais vous soyez dans une démarche beaucoup plus légère sur la forme, mais évidemment avec une intention qui est profonde, qui est celle de rencontrer l'amour. Est-ce que tout est clair pour vous Mettez-moi un cœur si, euh, si c'est OK de votre côté. Et je vous propose tout de suite qu'on prenne quelques questions que vous avez posées dans le chat. Alors... Première question, doit-on faire des rencontres quand on est en pleine réflexion sur son avenir professionnel Et c'est Sébastien qui nous pose cette question. Et c'est une bonne question parce que j'ai souvent entendu ce type d'interrogation. Euh, et moi, j'ai déjà envie, Sébastien, de te poser, moi, une question avant de, de répondre à la tienne, pour te faire réfléchir un petit peu. Quelles sont les croyances qu'il y a derrière ta question qui ferait que quelque part à l'intérieur de toi, tu crois qu'il y, y aurait une incompatibilité entre l'ouverture à la rencontre amoureuse et ce qui se passe dans ta vie professionnelle ou, ou les questions que tu te poses pour ton avenir professionnel. En quoi tu fais un lien et en quoi l'un pourrait impacter l'autre Parce que moi j'ai envie de te dire que la rencontre, une rencontre amoureuse, c'est la rencontre de deux êtres là où ils en sont, intégralement, complètement, ça veut dire où ils en sont dans leurs interrogations, dans leur vie, etc. On a beaucoup parlé, si vous avez suivi les précédents live coaching, sinon je vous encourage à aller voir les replays, on a beaucoup parlé d'authenticité. Bah, c'est ça en fait, c'est je me présente telle que je suis, et en fait, telle que je suis, c'est être dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi La vraie vie, c'est d'avoir des préoccupations de travail, d'avoir des préoccupations familiales, euh, de vivre euh, tout plein d'expériences. De, et encore une fois, s'il fallait attendre d'être dans un espèce de, une, une espèce de situation idéale qui n'existe pas, hein, qui est complètement fantasmée, pour euh, être dans une démarche de rencontre, Contre et rencontrer l'amour, personne ne rencontrerait personne. Donc, j'entends bien ta question Sébastien, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment des idées reçues, ça fait partie des idées reçues sur le timing justement, que je vois souvent passer, qui est qu'il faudrait être dans telle ou telle situation pour pouvoir rencontrer l'amour. Et ça Sébastien, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est absolument faux donc c'est tout à fait ok d'être dans des réflexions professionnelles et en même temps d'avoir envie de rencontrer l'amour, tout ça est possible. Euh, et au contraire, tout, tout ça, bah, c'est ça la vraie vie en fait. C'est pas de mettre un pan de côté ou un autre de côté. Alors, on a une deuxième question euh, de Delphine. Peut-on trouver l'amour à 40 ans quand on est maman Bah finalement. Je vais, je vais commencer ma réponse un, un peu de la même façon, c'est-à-dire que là aussi, il y a sans doute des croyances qu'être maman, ça serait un frein, voire même ça serait incompatible avec euh, rencontrer l'amour, ou bien qu'à 40 ans, je ne sais pas ce que tu as derrière la tête Delphine, mais qu'on serait trop vieux pour rencontrer l'amour. Alors heureusement que tout ça est faux, euh, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup d'histoires, de, de, de, de, de belles familles, quadra ou cas euh, recomposées, euh, de belles histoires d'amour qui se font euh, justement euh, à la quarantaine. Je vais même te dire autre chose, Delphine. Euh, Au-delà du fait qu'évidemment, il n'y a aucune incompatibilité, j'ai presque envie de te dire au contraire. Euh, alors, c'est un avis tout, tout personnel, mais souvent, quand on a déjà une première partie de, de vie, une première partie de, de vie amoureuse, et qu'on se rencontre à 40, 45, 50, etc., on se rencontre avec du chemin, on se rencontre avec de l'expérience, on se rencontre en étant adulte, en sachant où on a envie d'aller, où on n'a peut-être plus envie d'aller, et du coup, Souvent, les jolies rencontres qui se font à ce moment-là se font de manière durable et solide. Donc, moi, je dirais que c'est tout sauf un frein et, et, et, et tout le contraire d'un problème, justement, de, de, de vouloir faire une rencontre et d'avoir 40 ans. Et par rapport à la vie de maman, moi, j'ai plus envie de te faire réfléchir, Delphine. Euh, je pense que c'est toi, au fond de toi, et je vois ça chez beaucoup, beaucoup de mamans, et peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent. Mettez-moi un like, chez les papas aussi, hein. mettez-moi un like si vous reconnaissez. Il euh, y, y a cette question souvent de la culpabilité ou de croire que bah, si on vit sa vie de femme ou d'homme, euh, on serait moins là pour ses enfants ou une moins bonne mère ou un moins bon père, etc. Et Moi, j'ai vraiment envie de te faire passer ce message-là, Delphine, parce que ça serait vraiment dommage que, que tu crois que tu ne peux être que l'un, alors qu'en fait, tu es tout ça, tu es femme, tu es mère, etc. Euh, et j'ai vraiment envie de te dire que la, la, la meilleure façon de... de, de D'aller vers ses enfants, c'est d'être une maman heureuse. Et pour être une maman heureuse, ben, souvent, il faut être aussi une maman amoureuse. Alors, on va prendre maintenant la question de Stéphane. Comment retrouver l'âme sœur après une longue période de célibat Ouais, C'est une super question aussi, euh, parce que j'ai pu constater que très souvent, quand on a été célibataire longtemps, on croit qu'on n'est plus dans le timing. Euh, C'est-à-dire qu'on vit un peu ça comme un frein ou... Euh, comme une difficulté supplémentaire et parfois même comme une honte. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais j'ose pas dire que je suis célibataire depuis 1, 2, 3, 5 ans, je ne sais pas. Euh, » Comme si être célibataire, c'était une tare ou que ça voulait dire qu'il y a un problème. Alors, moi, j'ai envie de te dire au contraire. Et, et j'aimerais que tu changes de filtre, justement, sur la situation, Stéphane, parce que si toi-même, tu crois que c'est un problème, c'est ce que tu vas transmettre aux autres. Moi, j'ai plutôt envie que tu le vois sous forme d'opportunité, C'est-à-dire que avoir vécu une période de célibat, c'est au contraire une super opportunité de se préparer à rencontrer l'amour, d'avoir travaillé justement sur ses peurs, euh, d'avoir euh, nourri une vie plus riche et qu'on va pouvoir partager avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Et là, on en revient exactement à, à l'idée de l'état d'esprit. Être dans cet état d'esprit que pendant cette période, je n'ai pas rien fait. Pendant cette période, j'ai vécu, je me suis construite, je me suis peut-être consolidée. Tout ça pour être mieux être plus à l'aise, être plus confiant, être plus euh, riche de qui tu es pour rencontrer l'amour. Euh, et moi, je crois qu'au contraire, c'est quelque chose si c'est bien utilisé. Et, et je t'encourage te, à utiliser cette période à bon escient euh, qui va mettre toutes les chances de ton côté justement pour trouver euh, l'âme sœur, comme tu dis. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse récapituler euh, bah, les grandes idées à retenir de, de ce chapitre. Et puis, de toute façon, ces quelques jours, vous aurez le replay. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus pour vraiment vous imprégner de tous ces conseils. Donc, la première idée, c'est que le bon timing, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Très important. La deuxième chose qui est évidente, mais qui est toujours très, très importante à rappeler, c'est que pour être dans le bon timing, il faut avoir fait le deuil de son passé amoureux, euh, et arrêter de tout le temps, tout le temps, ramener ce qu'on est en train de vivre à notre passé. Et enfin, finalement, si on résume tout ce qu'on s'est dit pendant ce chapitre, le bon timing revient à se préparer et à être prêt à rencontrer l'amour. Et je vous propose tout de suite de liker si vous êtes d'accord avec tout ça, si ça vous encourage dans votre, dans votre démarche pour aller vers le bon timing. Euh, et si, surtout, vous avez envie d'en de, savoir plus sur le chapitre 2, qui va être « Quelles sont les clés pour créer les conditions d'un bon timing amoureux ?»